Bonjour à tous. Le live est lancé. On va attendre quelques minutes que, que tout le monde puisse se connecter, que tout le monde arrive. Voilà, Je crois qu'on a déjà quelques spectateurs qui, euh, qui se connectent. Euh, je vais déjà dire bonjour à Ophélie. Bonjour, Ophélie. Bonjour. Alors, j'espère que tout le monde entend bien. N'hésitez pas à écrire sur le chat euh, de Facebook si euh, vous avez un souci, si vous nous entendez mal. Normalement, plus de vrai, euh, tout devrait bien se passer. Euh, alors... Première chose, euh, pour ceux d'entre vous qui ne pourront pas assister à tout le live, euh, je vous rappelle qu'il sera enregistré disponible en replay. Donc je sais que certains d'entre vous vont avoir un cours tout à l'heure qui commence à 20h30. Donc n'hésitez pas à y aller, vous pourrez garder la fin en replay demain, il n'y a aucun souci. Euh, voilà, donc les petites présentations, alors moi vous commencez à me connaître, euh, c'est Jean-Paul, donc je suis responsable de formation chez Fort-Prof. Euh, et à côté de moi, euh, je vous présente Ophélie, qui euh, donc bonjour Ophélie. Bonjour. Alors Ophélie était euh, stagiaire chez FortProf l'année dernière, elle a été reçue au CRPE après euh, une année de préparation chez FortProf, où euh, voilà, elle vient nous faire un petit témoignage euh, ce soir, parce qu'on a eu beaucoup de demandes, particulièrement euh, pour avoir des témoignages de quelqu'un qui a réussi à conjuguer sa vie professionnelle, familiale et sa préparation FortProf. Donc Ophélie est là un petit peu pour nous en parler ce soir. Alors n'hésitez pas à poser quelques questions sur le chat euh, si vous en avez, on y répondra au fur et à mesure du live. Et euh, voilà, je sais que certains d'entre vous aussi qui êtes déjà chez Fort prof ont posé des questions au préalable. Donc si Ophélie ne les aborde pas euh, pendant qu'elle euh, qu parle un petit peu de son expérience, ne vous inquiétez pas, je lui poserai les questions derrière. Ben voilà, je pense qu'on va commencer euh, donc bah, ophélie peut-être qu'on peut déjà résumer un petit peu votre parcours avant votre conversion qu'est-ce qui d'où vous venez qu'est- ce qui vous a amené à vouloir être à passer le CRPE, à vouloir être professeur euh, oui bien sûr alors il a pas... moi j'ai commencé euh, j'ai travaillé dans le secteur bancaire pendant plus de 15 ans et euh, en fait j'ai toujours voulu être professeur des écoles donc depuis toute petite parce que j'avais quelqu'un dans ma famille qui l'était et euh, c'est vrai que je suis rentrée dans la banque euh, bah, par hasard, hein, comme je le dis à chaque fois. Mais euh, c'est vraiment, euh, c'était particulier. Euh, je me suis présentée une première fois et j'ai loupé le, le concours. J'étais en autodidacte, hein, donc euh, forcément, c'est pas, pas toujours très simple. Et l'année ouais. dernière, par contre, je l'ai passé donc avec Fort Prof, parce qu'il m'avait été recommandé par une par une amie. Et euh, j'ai pas regretté parce que pour le coup, j'ai réussi le concours euh, là en fin de, enfin, au mois de juin bon euh, déjà encore félicitations hein, pour le concours Alors maintenant ça y est c'est la, la rentrée c'est la première année oui. et du coup il me semble que pendant votre conversion euh, vous avez été à ESH c'est ça pendant ah, l'année oui, de préparation la voilà. en fait toute l'année de ma préparation je suis quelqu'un que j'aime pas rester euh, sur place et donc du coup j'ai été postulée pour un poste d'AESH et en même temps ça me permettait de travailler toute l'inclusion euh, c'est quelque ouais, chose qu'on entend beaucoup quand on, quand on présente le concours et, euh, et donc du coup voilà j'étais à ESH euh, sur le, sur le temps scolaire, j'avais euh, un contrat de 24 heures. D'accord, ça vous a permis d'avoir une première expérience aussi du milieu scolaire, euh, comment ça. ça se passe dans une classe, euh, ça, ça a dû aider en connaissance du système éducatif, et, et, etc. Hein, J'imagine. Tout à fait. Ok, donc vous avez, du coup, vous avez passé le concours une fois avant votre année de prépa. J'imagine oui. que c'était le concours troisième voie, vu que vous aviez une expérience professionnelle oui. C'est ça, c'est ça, c'était le troisième voie. La première fois, il y avait très peu de postes. Ouais. Euh, parce que je m'étais présentée sur le concours privé et il y avait très, très peu de postes. Et euh, bah, la deuxième fois, euh, voilà, j'ai dit on part sur le public, qui me correspond en fait euh, plus enfin voilà, ça me correspond plus euh, le public que le privé et euh, au final j'ai pas regretté parce que voilà, c'est une année depuis le début, là je suis sur un sur un nuage. Okay. D'accord, c'est parfait, on en parlera un petit peu tout à l'heure, on va, on, va on va garder ça pour la fin, un petit peu de suspense. Hein. <rire> donc voilà, pour résumer un peu pour, pour ceux qui viennent d'arriver, hein, je vois que vous continuez à arriver. Euh, je suis avec Ophélie qui témoigne de son année chez Fort-Prof. donc elle vient de nous dire qu'elle était dans le secteur bancaire, qu'elle s'est reconvertie et que pendant sa préparation Fort-Prof, elle est devenue AESH, donc elle a conjugué ce métier-là avec ses autres activités sa préparation Fort Prof. Alors ouais. ça me permet d'avoir une petite transition. Votre préparation Fort Prof. Du coup, qu'est-ce que vous avez... c'était quelle préparation que vous aviez euh, Moi, j'ai pris la formule gagnante. Alors je, je crois que cette année elle n'a pas été euh, proposée, mais c'était la plus jour, complète. Toujours. <rire> si toujours. Ah pardon, j'ai cru qu'elle euh, avait oui. disparu, mais euh, non, non non la non, formule, la elle est toujours complète. là. Et enfin, euh, moi j'étais en web cours du soir le mardi et le jeudi. D'accord. Donc... donc des cours de deux heures deux soirs par semaine. C'est ça. C'est ça. Donc assez intense, assez voilà, riche, mais oui, bien sûr. Euh, très, très voilà. intéressant. Je, je rappelle un petit peu pour, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore inscrits chez fort prof euh, Nous, quand on parle de, de web cours du soir, ce n'est pas écouter un professeur parler pendant deux heures. Hein. On vous demande de travailler en avance, de préparer un sujet de type CRPE. Et vous allez échanger sur ce sujet-là pendant votre web cours. Donc c'est vraiment une préparation active. C'est pour ça que voilà, Ophélie nous dit que c'était... Euh, c'était quand même plutôt intense. Et il me semble que vous aviez du coup plusieurs activités aussi en même temps que votre prépa. C'est ça. En fait, j'encadre je un groupe au sein d'une association sportive côté natation. Et, euh, et donc voilà, et puis après, bah, je, suis, je suis une maman et j'aime bien faire du sport. Donc euh, oui, on essaye de, de tout concilier, de tout, tout mettre en place. Mais euh... Voilà, donc un peu de sport, un peu d'associatif, les enfants, le, le travail d'AESH, un nouveau métier à apprendre au final, puisque vous ne l'aviez jamais fait avant, ah plus oui. la préparation fort prof C'est ça. Donc ça a été hein, le, le, le petit numéro d'équilibriste, j'imagine. Du coup, bah, je pense que j'en viens à, à la question la plus importante hein, que, que tous les stagiaires se posent euh, pour votre témoignage. Euh, Dites-nous votre secret, comment est-ce que vous êtes organisé Alors peut-être de manière générale pour l'instant, puis après on reviendra sur les détails avec, euh, avec quelques questions. Oui, bien sûr. Euh, bah, sincèrement, après, c'est d'une manière générale, c'est on fait beaucoup de sacrifices. C'est une année euh, à sacrifice. Il faut pas, il faut pas se le cacher. Le résultat en voit la chandelle, hein, ça... Et je pense que si on met pas un petit peu son côté, enfin un peu de côté de, de, de, un petit peu de tout, et eh ben c'est c'est compliqué. Mais euh, ouais, je, je travaillais. Alors, il y a eu certaines fois où j'ai travaillé en flux tendu, c'est-à-dire que juste avant le cours, et eh ben je relisais tout et euh, et ça me permettait de voir puisque j'essayais de préparer en amont. Certaines mmh. fois, c'est pas facile, hein, parce que quand oui. le sommeil manque, ça devient, ça devient compliqué. Mais, euh, mais enfin, voilà, je, je, sais que oui, je, j'étais beaucoup sur, euh, j'ai, je travaill... enfin, j'essayais de m'organiser au, au mieux et euh, sur ma pause, ma pause déjeuner, bah, je travaillais, je mangeais très rapidement et je travaillais après pour, pour lire les documents qu'on nous envoyait. Hum. Oui, c'est ce qu'on nous dit souvent. Après, bon, c'est une année effectivement qui, où il y a un petit peu de sacrifice. Ça dure euh, bon, de, de octobre à avril. Après, on est bon, on a le concours et, euh, et c'est terminé. Donc, ouais, c'est un, un passage. Euh, du coup, de manière générale, vous, vous passiez à peu près combien de temps sur la prépa Si vous pouvez estimer peut-être votre rythme de travail euh, par, euh, par jour, je pense que j'étais facile à deux heures en fait. J'avais une heure et demie, à peu près une heure, une heure et demie le midi. Ouais. Et euh, le soir, euh, une, une demi-heure, certaines fois, c'était même une heure. Parce que le temps de lire les documents, de pouvoir répondre et de pouvoir euh, faire tous les tous les devoirs qu'on nous donnait, euh, voilà, si on, voulait, si on voulait tout faire, il fallait euh, au moins deux heures par jour. Oui, bien sûr. Et en plus de coucher les enfants, aller en cours, etc. C'est ça, c'est qu'en fait, dès qu'on a cinq minutes, et ben, on se plonge le nez dans les livres et on regarde en fait et on se dit « Ah, j'ai fini là », on se stabilote et puis on sait où est-ce qu'on s'en arrête. arrêté. Ouais, on, se, on, on se lit un petit document, effectivement, il n'y a pas... Pas besoin non plus pour réviser d'avoir trois euh, heures de libre. Si vous avez dix minutes, un quart d'heure, ça, ça peut être suffisant pour lire un petit paragraphe, le stabiloter, et c'est déjà ça qui est fait. On a l'impression d'avancer petit à petit aussi, j'imagine. C'est ça, oui, voilà. C'est ce, ce qui est en en fait. C'est de se dire, ah, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Et... et au fur et à mesure des choses qu'on apprenait, enfin, moi, je sais que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup euh, par l'écrit. Et donc, ouais. à chaque fois, systématiquement, à chaque fois que j'avais j'avais un cours, eh ben, je notais tout ce que j'avais à noter et ça m'a permis bah, déjà de constituer mes premières fiches pour les révisions. Et en même temps, euh, bah, j'avais l'impression de s'il y a des moments où on s'est remis pas mal en question et donc on se dit, oh là là, on connaît rien en fait de ce concours. Et au final, non, on, on connaît beaucoup de choses quand on reprend euh, toute, la... toute la suite. Hein, mais Ça pas. Voilà. Les, les fiches, Écoute, moi, ouais. je pense qu'elles sont... Elles sont impératives. Ouais, quand on a le nez dedans, on se dit qu'on qu n'en voit pas la fin. Et quand on prend un petit peu de recul, c'est là où on voit les progrès qu'on a fait. C'est ça. C'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Euh, et du, du coup, si vous vous souvenez un petit peu, euh, pour préparer les devoirs, votre organisation, alors, nous, ce qu'on conseille euh, à nos stagiaires, c'est du coup bah, voilà, de bien lire le devoir et d'aller dans leur révision, d'aller dans leur module de remise à niveau. Si jamais ils bloquent, si jamais ils ont une question à laquelle ils n'arrivent pas à répondre, là, ils vont dans les remises à niveau et ils travaillent euh, les remises à niveau. Est-ce que, est que vous faisiez pareil c'est exactement pareil, oui, voilà. C'est on lit, on lit les documents que, que les professeurs nous envoient euh, de mémoire. Je crois que c'était sur notre euh, sur notre extranet, donc on avait oui. des documents. Ah, c'est ça. Hein. Vous oui. voyez, c'est c'est assez loin mais en même temps pas très, très loin. Mais euh, voilà, je lisais les documents, je synthétisais au maximum. Après, je voyais en fonction du, du devoir qui était demandé, ce que, je, enfin, ce que je pouvais avoir comme élément de réponse. Et si jamais il y avait quelque chose qui bloquait, alors c'était plus, quand ça bloquait, c'était plus sur du français notionnel ou des maths notionnels, où là, on revenait sur les fiches didactiques et euh, ça nous permettait de... Enfin, toutes les, les fiches... Non, c'était pas les fiches didactiques, je, je me souviens plus du nom de la, de la fiche, mais... Euh, il y avait des fiches sur chaque thème à chaque fois. Et euh... ouais. Donc voilà. Mais il ne faut pas se disperser. Et puis c'est vrai que c'est bien fait, puisque la plupart des profs nous disaient, voilà, pour travailler ce sujet-là, il faut que vous alliez sur tel type de fiche. Et il ne faut pas aller au-delà de ces types de fiches-là dans un premier temps, je pense. Il faut ouais. vraiment les découvrir au fur et à mesure. Oui, tout à fait. C'est vrai que là, alors cette année, du coup, c'est un tout petit peu différent. Là, on a... ils ont carrément, les stagiaires, une page de préparation des devoirs où ils ont le sujet et tous les supports. Donc, en un clic, ils peuvent accéder à tout. Ah. Euh, du coup, l'avantage, voilà, c'est qu'on peut s'y retrouver très rapidement. Après, c'est pareil, il y a toujours beaucoup de ressources qui sont mises parce que certains d'entre vous ont besoin d'un peu plus ou ont envie d'approfondir un petit peu. Donc, tout le jeu, c'est de, de bien choisir un petit peu les ressources qu'on va voir. avoir. Voilà, si, si je suis bloqué sur une question sur les racines carrées. Je vais aller lire la remise à niveau des racines carrées, mais je ne vais pas m'éparpiller sur tout le reste. Oui, c'est génial. <rire> on n'a pas oui. eu ça. Mais ça nous a pas empêché de réussir. Donc... Voilà, comme, comme quand on se modernise hein, <rire> tous les ans. Bon, et, et du coup, vous avez, euh, vous avez réussi à, à jongler un petit peu entre euh, le travail, les enfants, la préparation, etc. Bon, on n'a pas eu trop le choix, en il fait. faut s'adapter. Hein, Puis je pense que c'est le quotidien d'un professeur des écoles, hein, c'est ce qu'il nous répétait euh, sans cesse. Et, voilà, ouais. De toute façon, on, on sait très bien que c'est tout le temps de la préparation, tout le temps, quel que soit le, le niveau qu'on a après par la suite. Mais... Euh... Je pense qu'il faut pas, il faut pas avoir peur de la préparation. Au contraire, je pense qu'il faut mieux l'appréhender et voilà. Il vaut mieux rentrer dans, dans le bain que ouais, tout à fait. Dire, oh là là, j'arriverai pas. Non, c'est pas le but. oui au niveau de, justement du rythme de la préparation, ce qu'on qu nous dit souvent, c'est qu'il y, y a un petit choc en octobre à la rentrée où il y a quasiment tout d'un coup et après ça va mieux au fur et à mesure, au fur et à mesure qu'on qu'on accumule des notions, qu'on commence à les retenir, etc. Est-ce que c'est un peu votre ressenti aussi Oui, c'était pareil. Euh, on a eu des phases où c'était très difficile, donc euh, je me souviens d'octobre et puis euh, ça a été, je crois que c'était courant février un peu avant les vacances, euh, les vacances de février où là on s'est dit, ah ouais non mais c'est une catastrophe, là, le concours il est dans un mois et demi, euh, on va jamais y arriver, il y a vraiment deux grosses phases, donc c'est en octobre où on découvre en fait la préparation et c'est vrai qu'en octobre je crois que de mémoire on nous mettait euh, les supports, on avait peut-être euh, à chaque fois deux, trois devoirs d'un seul coup. Et euh, ouais. on se disait « ah oh, mais c'est pas possible, on va jamais ». Et en fait, c'était les devoirs qui étaient à préparer, mais des fois pour un mois, voire deux mois après. Donc, euh, il suffit de bien de bien mettre son emploi du temps à jour et de se dire « bon bah voilà, je sais que sur telle semaine, je vais avoir euh, tel type de, de devoirs à rendre ». Et bah, du coup, en amont, on mettait nos révisions euh, la semaine d'avant ou dans l'idéal, encore la semaine d'avant. Ouais. Donc, c'est utile de, voilà, de prendre un petit peu de recul, de se dire, voilà, j'ai tant de jours pour bosser mon devoir. Le jour-là, je sais que j'ai deux heures de libre bon, je vais faire ceci. Le jour d'après, je vais faire ça, etc. C'est ça. C'est ça. De toute façon, je pense qu'on on peut pas s'en sortir comme ça en prenant connaissance du devoir euh, la veille au soir. C'est impossible. Oui, bien sûr. Il faut voilà. prévoir un petit peu. Ah oui, toujours. <rire> oui, tout à fait. Alors, autre question qu'on qu nous a posée, est-ce que vous avez beaucoup appris par cœur est-ce que c'est essentiellement du par cœur ou est-ce que c'est plutôt à force de pratiquer que ça vient Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui retient énormément. C'est-à-dire que j'ai une mémoire très sélective. Elle ne retient que ce qu'elle a envie de, de retenir. Et mmh. pour le coup, non, mais enfin, voilà. Je... À chaque fois, je disais, euh... on rigolait en cours parce que je disais, non, mais vous vous rappelez, moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Je fais une, tou... une fois le tour de mon bocage, je m'en souviens pas. Donc non, c'est le fait d'avoir pratiqué voilà sans arrêt, de, de, de rabâcher tout le temps les mêmes choses, en fait, qui m'a permis de, de bien retenir et d'organiser notre temps le jour, de la, le jour du concours. Ouais. Il y a aussi ce côté-là. À force, à force de s'entraîner, tout simplement. C'est ça. Et du coup, alors en cours, bon, j'imagine que vous euh, vous en souvenez, hein, on vous challenge un petit peu, on vous force entre guillemets, à prendre la parole, à justement adopter la posture du professeur. Ça, comment vous l'avez ressenti, ça, au début alors, Au départ, c'est très difficile, parce qu'on a ouais. peur d'avoir un esprit critique, on ne se connaît pas. Et on se dit, oh là là, si jamais on est trop méchant, bah peut-être que la personne va le mal prendre en face. Et puis, c'est vrai qu'en webcours, on n'a pas le même rapport qu'en qu cours, hein, qu'en présentiel. Mais, euh, mais je pense qu'après, il y a une dynamique qui, qui se crée. Et on... Après, on a des questions qui sont de plus en plus pointilleuses. On n'a plus peur de poser nos questions. Et euh, au contraire, on prend un malin plaisir en fait, à se les poser parce qu'on sait très bien que le jour du concours, on va avoir des questions qui peuvent être euh, un peu complexes. Et... Euh, Bon, en fait, oui. c'est ce qu'on se dit, ça nous fait plus peur, quoi, après. Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Et la, la première fois que vous avez, vous avez dû présenter aussi un devoir avec votre binôme, j'imagine c'était un petit peu la pression, les premières fois Alors, moi, j'étais en trinôme, pour le coup. Et, euh, et donc, du coup, je sais qu'au là, là, début, on n'avait pas encore constitué les groupes, donc j'ai dit « moi, je me présente partout, comme ça, après, je serai tranquille et on ne m'interrogera plus. » Et en fait, <rire> on est revenu très vite à la charge, parce qu'en plus, je me suis dit « ils vont être conciliants sur les premières fois, ils le seront beaucoup moins après. » Et euh, je parle des profs et enfin les, les après des questions. Et en fin de compte, euh, non, on est revenu euh, régulièrement. En fait, on avait on avait un trinôme qui, qui intervenait beaucoup parce qu'à chaque fois, bah, on nous demandait des volontaires et puis bah nous on était volontaires. Et quand les profs ne désignaient pas, c'est vrai que ça retombait tout le temps, euh, ça retombait très souvent sur nous. Et même si on n'était pas sur l'exercice, bah, on intervenait euh, dans tous les cas, parce que voilà. On avait chacun nos, nos, nos spécificités au niveau du concours. Oui, et puis vous aviez tous préparé le, le devoir, donc vous saviez de quoi vous parliez aussi euh, pendant ça. la session. C'est ça. Même si vous n'étiez pas en train de présenter. Non, non, non. Et oh, j'imagine qu'au fur et à mesure de l'année, ça a été de plus en plus simple, de moins en moins stressant de, de prendre la parole, de, de ah, prendre cette posture-là. C'était fluide. On se connectait même certaines fois euh, 30 minutes avant le début du cours pour échanger. Alors, des fois, on avait le prof qui était là, mais qui nous écoutait, mais on ne le savait pas. Et euh, okay. du coup, après l'intervenu, il, il nous disait « Non, mais euh, je vous ai entendu, mais il ne faut pas dire ça. Ne euh, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. » C'était sympa, mais euh, c'est vrai qu'après, on, on était pressé de se connecter. Et je sais que des fois, il nous laissait la salle ouverte pour qu'on puisse discuter aussi et, et échanger. Mais je pense que de toute ouais. façon, la, la force du groupe, elle est, elle est nécessaire. Hein. C'est le regard bienveillant et bah, on est tous au même niveau. Hein. On n'a pas... Oui, tout à fait. Vous êtes tous là pour apprendre. Voilà, on, on a souvent des stagiaires qui, euh, voilà, qui, qui sont un peu déçus au début parce qu'ils ont l'impression de ne pas tout savoir. Mais bon, on leur répète toujours qu'ils sont en début de formation. C'est normal de ne pas tout savoir. Donc, j'imagine que vous êtes partis aussi un petit, un petit peu du même... Euh... Exactement. Ah oui, moi, j'étais pareil. Hein. Je, disais, euh, bah, je disais à mon trinôme, parce que dans, mon, dans le trinôme, il y en avait une qui était très, très forte en français. L'autre qui était très très fort en maths et moi j'étais nulle dans les deux. Donc euh, je me disais à chaque <rire> fois non mais je vais jamais y arriver, vous vous allez avoir le concours, c'est pas possible. Et c'est vrai que à chaque enfin, c'était sans arrêt. Et puis au final, non, non, c'est on, on, prend, on prend confiance en soi. Et après, quand on propose une réponse et qu'on se dit ah non mais je suis pas sûr que ça soit ça et que la prof nous dit si, si, si c'est la bonne réponse, vous avez raison. Alors là, on est voilà, c'est la réussite, le jackpot, mais plus du tout. Ouais, quand on commence à pas... voir ses progrès, c'est quelque chose. Hein. C'est ça. C'est ça. Ok, okay d'accord, très bien. Alors, n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions. Hein. J'y reviendrai euh, si, si on n'y a pas encore répondu. Je suis là pour ça, surtout n'hésitez pas. Euh, du coup, je vais peut-être passer un petit peu. Alors, le jour du, le jour du concours maintenant, euh, Ophélie, du coup, votre ressenti le jour J, là, vous arrivez devant la, la grande salle d'examen. Qu'est-ce qui se passe C'est ça. Bah, je ne sais pas, en fait, je l'ai pris euh, comme les, les concours blancs qu'on a pu faire. Alors, moi, j'ai fait les concours blancs. Euh... À la maison, mais dans ouais. les vraies conditions d'examen, j'ai pas. Je me suis dit de toute façon, c'est un concours blanc, donc euh, j'ai rien à faire. Et en fait, je suis arrivée le jour J avec euh, l'état d'esprit de me dire, de toute façon, c'est un concours blanc et il euh, y a pas de. J'avais pas la, la même pression que, que l'année où je l'ai passé et que je l'ai raté. C'est vraiment, euh, on y va, on est détendu, on est serein, on sait qu'on a des connaissances, euh, ouais. qu'on n'arrive pas les mains dans les poches comme comme certains qui qui peuvent arriver en se disant de toute façon. Euh, je l'aurais parce qu'ils sont tellement en difficulté pour recruter. Non, moi, je n'étais pas dans cet état d'esprit. Le but, c'était de l'avoir et c'était d'être bien classé aussi. Donc, euh, voilà, c'est vraiment pas eu de pression. Donc, ouais, vous, avez, vous êtes arrivé au concours, vous avez l'impression déjà de savoir de quoi vous parliez, même avant d'avoir les sujets. C'est ça, c'est ça. Donc, bon. D'accord. Euh... Et du coup, est-ce que, voilà, pendant je parle pour les écrits, là, pour l'instant, est-ce que vous avez vu des, des difficultés particulières, des choses qui vous ont marqué par rapport à la préparation, par rapport au, au sujet maintenant que vous y étiez euh, bah en français, non, pas du tout. Enfin, c'était vraiment euh, proche de, de, des devoirs qu'on avait euh, toute l'année. Euh, en maths, c'était un peu plus complexe, mais de toute façon, c'était vraiment mon gros point faible, les maths. Et après, moi, j'ai pris l'épreuve d'application, j'avais pris... Euh, comment ça s'appelle euh, L'épreuve de science. Ouais. Et euh, non, ça a été... Euh, je me suis même dit, oh, non, non, mais c'est pas possible, il y a des pièges, c'est trop simple. Et mmh. en fait, non, il n'y avait pas de pièges, j'étais juste préparée, c'était tout il ne euh, fallait pas chercher euh, midi à 14h, c'était vraiment quelque chose de, de simple parce qu'on avait euh, travaillé pendant un an, euh, voilà, sans ouais. ma Et c'est pareil pour le, le français, vous avez eu l'occasion de faire euh, quelques questions de réflexion, j'imagine, donc ça, ça vous a facilité un peu la méthodologie C'est ça, c'est-à-dire que même quand je ne présentais pas l'oral j'envoyais mon devoir à la prof pour lui demander si elle voulait bien me le corriger. Et on avait, sincèrement, on a eu des profs, ils étaient, ils étaient adorables parce qu'ils nous ont dit plus d'une fois « oui, vous pouvez me l'envoyer ». Euh, au moins la partie de la, de la réflexion pour savoir si on était vraiment euh, euh, dans les clous ou au contraire euh, totalement euh, à côté de la plaque. Hein, mais... Pardon pour les termes, mais c'était ça. Et en fait, les ouais, ouais, euh, c'est vrai que les profs, ils sont ils sont adorables. Ils, alors, soit ils osent pas nous dire non, <rire> soit <rire> c'est ce qu'on se dit, ils sont vraiment très bien payés. Mais en règle générale, non ils sont toujours euh, toujours gentils et ils sont toujours là pour nous aider. Voilà, alors je fais un petit aparté aussi, on a, on a certains stagiaires qui sont inscrits chez nous cette année en formule connect euh, qui se basent sur les replays et pas une interaction directe avec les professeurs. Mais par contre, vous pouvez quand même interagir. Je vous rappelle, pour les connect, vous avez les forums, vous avez l'outil pour poser des questions aux professeurs pour qu'ils puissent en servir pendant le cours. Donc, même si vous n'avez pas votre professeur en face en train de discuter avec vous, vous pouvez. on vous encourage vraiment très, très fortement à, à poser vos questions sur le forum. Ça vous fera cette interaction qui vous manque. Et un petit bout de cette interaction, vous l'aurez aussi pendant vos concours blancs, pendant les, pendant les évaluations. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez aussi des, des retours de professeurs. Vous pouvez en avoir sans aucun problème. Alors je vois Blandine euh, sur le chat qui pose une, une question. Est-ce que la, la question de réflexion en français pendant votre préparation, vous la travaillez aussi en binôme, en trinôme Alors non, on l'a travaillé pour le coup, ça c'est vraiment... Euh, on nous demandait de la travailler en, en trinôme, nous, pour le coup, mais euh, c'était n'était pas quelque chose qui était faisable parce que on estime que chacun a sa propre liberté. Donc après, euh, bah, quand notre trinôme était désigné, il y en avait un ou trois qui, qui se pour pour répondre. Mais euh, sinon, non, non, c'était vraiment... Euh... On avait, on faisait tout, tout euh, séparé. À part les, les, les, questions de grammaire ou de, c'était étude de la langue, je crois. Oui, juste... étude de la langue. Ouais. C'est ça. Hein. Voilà. À part cette partie-là, le reste, la question de réflexion, non, non, c'était vraiment en trilogue. D'accord, donc oui, ça, ça peut être un petit peu flexible. Effectivement, il y a des, il y a des binômes ou trinômes qui peuvent s'entraider, partager les réponses, construire des questions ensemble. Mmh. Et après, on peut, euh, on peut varier un peu pour les, les grosses questions de réflexion. Euh, voilà, on a un petit peu de flexibilité. Hein. Oui, c'est ça. Euh, puis du coup, je reviens les... un petit peu sur... Pardon non, non, non, puis c'est mmh. vrai qu'après, pour le coup, euh, on se les lisait entre nous, histoire d'avoir l'avis euh, de chacun. Mais, oui. euh, mais généralement, c'est difficile sur une question de réflexion d'avoir euh, le même axe sur... Euh sur pas mal de choses. Donc c'est vrai que pour le coup, on était un peu en, en individuel sur, sur juste cette partie-là. D'accord. Du coup, je reviens un petit peu aux épreuves écrites hein, du concours. Euh, donc vous êtes sorti des écrits, comment vous sentiez J'ai réussi, je ne sais pas trop, comment ça s'est passé Alors je suis sortie, la première épreuve c'était français, donc je suis sortie, je me suis dit non, ça a été, en fait ça s'est bien passé. Je suis sortie des maths et là je me suis dit mon Dieu, c'est pas possible, je ne suis pas sûre d'avoir le 5 et, euh, et je me suis dit, c'est pas grave, on y retourne le lendemain pour l'épreuve d'application. Et, euh, et après, à la fin de l'épreuve d'application, je dis non, en fait, ça, ça va passer, je vais y arriver. Et euh, quand on a eu les résultats, enfin voilà, mais c'est vrai que sur le coup, on se dit euh, en maths, euh... encore une fois, c'est mon point faible. Hein. J'entendais autour ouais. de moi les gens qui disaient, oh, non, moi j'ai tout réussi, euh, j'ai répondu à toutes les questions. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, pas moi, mais bon, c'est pas grave. Et je visais euh, la, la, la note, enfin, je crois que de mémoire, nous, c'était 5 sur 20. Oui. Et et je, visais, classe, je visais un tout petit peu au-dessus, quand même, pour avoir un peu d'amour propre, mais, euh, <rire> mais pour le coup, non, c'est. On, on, on doute tout le temps, hein, de toute façon, je pense aussi. Et euh, ouais. On connaît nos, nos points forts, nos points faibles, et euh, on les a travaillés tout au long de l'année, on sait ce qui va poser problème, mais non, après, <rire> j'étais plus ou moins sereine. D'accord, bon, c'est vrai que pareil, chacun a sa bête noire, hein, nous, on a. La moitié de nos stagiaires qui nous disent ma bête noire c'est le français, l'autre moitié nous dit la bête noire c'est les maths. Donc ça, ça dépend un petit peu de, de chacun, effectivement. Mais euh, voilà, si jamais y a, vous n'arrivez vraiment pas à vous en sortir, vous allez faire ce que vous pouvez de toute façon. Sur cette matière, vous êtes un peu plus faible. Euh, et on, on va vous donner plein de petits trucs et astuces hein, pour, bah, pour tout simplement gratter des points, hein, gérer votre temps, euh, pour répondre à ce que vous répondez, prioriser des exercices, etc. Donc ça va vous permettre aussi de... Voilà, d'avoir les points qu'il vous faut sur ces matières-là, et puis de cartonner sur le reste pour compenser. Donc, il ne faut pas, pas trop vous inquiéter s'il y a une matière dans laquelle vous avez l'impression de ne pas encore performer à fond. C'est normal, c'est des choses qui arrivent. Oui. Euh, et du coup, alors, pour les euros maintenant, euh, j'ai eu pas mal de questions sur bah, comment vous avez préparé les euros. Alors, on sait bien qu'en webcours, on vous prépare aux euros. Vous avez des cours de PS, de CSE, de leçons de maths, de leçons de français. Entre les écrits et les oraux, donc après avril, euh, qu'est-ce que vous avez fait pour vous repréparer aux oraux au final euh, bah, On a retravaillé beaucoup avec le trinôme. D'accord, euh, vous êtes resté en contact faisait... Comment Vous êtes resté en contact Oui, bah, aujourd'hui on, on a toujours notre groupe euh, WhatsApp qui est actif, hein, est... ça ne s'arrête jamais. Et, euh, et donc du coup c'est vrai qu'on est resté euh, à, se, bah, à, se, à se contacter euh, et à échanger. On se donnait nous-mêmes des situations, et euh, on avait un temps de préparation et euh, je sais qu'on n'a jamais arrêté de, de le contact il, il n'a jamais été rompu parce que je pense que voilà les, les écrits c'est un fait mais les euros c'est aussi une autre épreuve et euh, faut pas la mettre de côté parce que on peut on peut très vite euh, très vite perdre pied euh, au moment des euros devant un jury ça c'est indéniable donc faut toujours garder cette, cette perception là après il y avait aussi des dans la formule il y avait aussi des comment ça s'appelle des préparations Comment Ils en situation d'oral Oui, c'est ça. Euh, avec des profs qu'on ne connaissait pas. Et euh, pareil. Alors ça, c'est assez déstabilisant, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de nos profs, on les connaît. Euh, oui. Au bout d'un moment, ils nous connaissent par cœur, ils savent où est-ce qu'on va pêcher, et ils savent où aller chercher pour, pour éviter justement qu'on ait des petits soucis le jour J. Et là, en fait, on tombe sur des profs qu'on ne connaît pas du tout, et, euh, et ces profs-là, on se dit, euh, ah oui, ça met une pression supplémentaire, ou ne serait-ce qu'un simple, euh, quand vous répondez un simple, uh -huh, on se dit, ah oh là là, qu'est-ce que ça, me... ça peut bien vouloir dire <rire> euh, C'est déstabilisant, mais encore une fois, on se dit, le jour J, on sait qu'on peut, euh, peut avoir ce type de remarque et au moins, on est préparé. Donc, euh, ben voilà, oui, voilà. voilà. Quand ça, on arrive sur. On, a... on, on a beaucoup de professeurs euh, bah, en, pour les euros blancs, pour les mises en situation d'oral, qui sont membres du jury du CRPE. Donc effectivement, il vous accueilli exprès dans ton neutre pour vraiment vous mettre dans l'ambiance. C'est ça. Et je sais que pour le coup, nous, notre groupe, on a, à aucun moment, on a arrêté. Alors, on n'avait pas les résultats des écrits. Euh, ouais. On a continué à, tra à travailler les euros parce qu'on s'est dit, euh, on ne peut pas se permettre d'attendre. Alors, je crois qu'on avait, euh, si je ne me trompe pas, je crois que j'avais un mois, un mois et demi de de temps d'attente et je me suis dit je peux pas perdre du temps, euh, on ne sait jamais et puis bah même ouais. si j'ai pas les écrits c'est du temps de gagner pour les futures, euh, les futures années parce que je savais que de toute façon j'y retournerais quoi qu'il arrive hein. donc euh, mmh. je me suis dit voilà ne jamais se dire que c'est du temps de perdu, non c'est du temps euh, qu'on prend, euh, qu prend oui, pour, pour plus tard hein. c'est euh, ce tout ça. à l'heure même si un petit quart d'heure pour lire une notion entre midi et deux bah c'est pas du temps de perdu, c'est pas inutile ça fait un petit truc euh, en plus c'est ça, ça donc mmh. euh, non ne jamais s'arrêter de travailler, parce qu'après, on regrette très vite quand on, on se dit « Oh là là, j'ai arrêté, ah, j'aurais peut-être dû travailler à ce moment-là. » Et là, on le regrette parce qu'on a perdu bah, 5 jours ou 10 jours. Et, et c est... C est... des fois, c'est des gros... des gros moments importants. ouais d'accord. Et du coup, alors, le jour J, pour les épreuves du CRPE, vous êtes tombé sur un, sur un jury sympathique. C'était quoi votre ressenti sur, sur le jury bah, J'ai bien aimé. Euh... Alors, j'ai... Sur le côté euh, EPS, euh, CSE, je suis tombée sur un jury. Alors, je suis tombée sur un CPC, sport et euh, monde de la natation. Ça tombait bien parce que du coup, moi, je suis bénévole dans une association sportive et je l'ai dit, c'est la natation. Ouais, un donc, petit coup de chance, ça, effectivement. Ah, mais <rire> quand j'ai tourné oui. le sujet que j'ai vu natation, j'ai me dit, ah, c'est génial. J'avais appris la circulaire par cœur. Enfin, en plus, elle venait de tomber. Donc, pour le coup, on était... Euh, on, était... on savait que ça allait, ça allait arriver à un moment ou à un autre. Et sur ce jury-là, donc, j'avais le monsieur... Euh, je pense que quand je lui ai sorti la nouvelle circulaire, il avait les yeux qui brillaient. Et euh, il y a des petits, petits mots-clés, et c'est vrai que les profs nous l'ont dit, hein, il y a des, des petits mots à donner euh, pour, pour, les, les, pour les illuminer, pour illuminer leur journée, c'est ce qu'on nous disait. Et ouais. après, à côté, il y avait une dame, bah, elle par contre, elle ne m'a pas du tout regardée, elle notait, elle notait, elle notait. Et à aucun moment, j'ai vu ses yeux euh, me croiser, je me suis dit, oh là là, ça sent pas bon et puis en fin de compte après je suis sortie, et le lendemain moi j'ai épreuve de français et prof de leçon, donc euh, les deux combinés, et je sais que les deux dames à chaque fois elles me disaient, euh, posez des questions, il y en a une qui me dit à un moment, je me je rappellerai toujours, oh j'ai envie de lui poser une question pêche, et je lui dis non vous ne donnez pas tant de plaisir hein. <rire> et je lui ai dit, et l'autre dame lui répond, de toute façon, je pense que tu peux lui poser, la dame, elle maîtrise son sujet, et surtout, elle ne perdra pas son sourire. Euh, donc, euh, parce que voilà, je, je pars du principe que c'est pas facile pour eux aussi, d'être installé ouais. entre euh, 9h et euh, et parfois, je crois que ça se terminait à 17h, donc c'est pas facile pour eux, et un sourire, c'est toujours euh, toujours plus agréable que quelqu'un qui manifeste aucune émotion. Donc, euh... Mais ça oui, m'a fait peur, cette petite anecdote-là... Euh... Et je suis sortie et euh, j'étais. Oui, j'ai dit, ah, c'est bon, j'ai fait le job. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Oui, et puis en plus, ça montre que vous n'êtes pas démonté, euh, face à peut être un problème, et ça, c'est la posture de prof des écoles que, que le jury attend au final. C'est ça. Ne jamais ne jamais euh, se dire. Et puis, bah si on n'a pas la réponse, euh, on essaye de la chercher. Si vraiment on ne la trouve pas, de bah, dire, bah écoutez, je n'ai pas la réponse. Euh, maintenant, si j'étais en situation demain. Euh, je, je dirais à mon élève je pas, je n'ai pas l'élément de réponse, que je le recherche et que je lui donnerai plus tard. Et c'est vrai qu'ils aiment bien aussi le fait de dire ça parce qu'on ne peut pas tout connaître. Oui, et... tout à fait. <rire> a bon, professeurs... Ça, ça répond à une de nos questions, une de nos stagiaires qui demandait s'il y avait des questions auxquelles vous n'avez pas su répondre. Voilà, au moins on a la, la bonne attitude face à ce genre de questions. Ah oui, oui on ne peut pas tout connaître. Hein, et il y a des professionnels, ça fait 20 ans qu'ils font ce métier-là, et on peut leur poser une question et ils vont être capables de nous dire... Écoute, je n'ai pas la réponse. C'est une preuve d'intelligence aussi. Hein, de... Alors, après, il ne faut <rire> pas le dire trop non plus. Il hein. un... faut savoir l'utiliser à bon si met... Mais, escient. Euh... Mais oui, ça peut... ça peut être dit et ça peut être entendu surtout. Oui, tout à fait. Alors Je vois Chloé sur le chat qui est, Alors, qui est très contente parce qu'elle est à AESH depuis 4 ans. Donc très contente d'entendre votre témoignage. Et euh, justement, elle voulait savoir si votre expérience d'AESH vous avait aidé pour la préparation, pour les euros notamment alors oui, parce que maintenant, la petite nouveauté de cette épreuve enfin euh, de l'année dernière, du coup, c'est euh, l'entretien de motivation. Et c'est vrai que moi, du coup, je l'ai énormément travaillé. Et euh, il ne faut, il faut pas hésiter, c'est une richesse. Et je sais que pour le coup, moi, ils m'ont beaucoup interrogée sur mon métier euh, d'AESH. Sur ah, le bénévolat aussi, parce qu'ils aiment beaucoup le bénévolat. Ça, on nous l'avait dit, hein, les... la prof de CSE nous l'avait dit euh si vous faites du bénévolat, ils adorent ça, il faut, faut vraiment acter ça. Donc, j'ai parlé euh, sur l'entretien de motivation très peu, ces 5 minutes de mémoire aussi. Ouais. Euh, sur les cinq minutes, j'ai parlé très peu du secteur bancaire où là, par contre, ça couvrait euh, bah, l'intégralité de ma carrière professionnelle hein, parce que j'ai fait ça pendant 15 ans. Et le poste d'AESA, je l'ai bah, fait pendant à peine un an et c'est ce poste-là sur lequel j'ai voulu mettre l'accent pour leur montrer qu'il euh, faut... Il faut bien insister et il faut savoir où on va mener notre jury. Donc euh, on donne des éléments clés, le poste d'AESH, c'est vraiment un gros plus. Oui, l'idée c'est aussi surtout de valoriser qu'est-ce qui, dans votre expérience, euh, est valorisable pour le poste de professeur des écoles. Donc effectivement, AESH, c'est euh, très très bien. Alors justement, je, je reviens un petit peu sur le sur, sur AESH. Euh, Est-ce que donc vous avez vous avez pu discuter avec votre jury euh, de ce, de ce métier-là à aucun moment, euh, vous avez ressenti peut-être, euh, pas de la critique, mais euh, du fait que hein, vous étiez à ESH, pourquoi est-ce que vous voulez devenir professeur des écoles Non, on ne l'a pas ressenti et je pense qu'en fait, ils aiment beaucoup les... Alors, je ne veux pas dire qu'ils aiment tous les, per... enfin, tous les personnels à ESH, mais c'est vrai qu'on a une, une capacité. Alors, moi, je leur ai expliqué mon, mon parcours en tant qu'AESH, J'avais des, des élèves en maternelle et je passais mon temps à courir derrière des élèves qui voulaient s'enfuir de l'école. Et ça les a fait rire. Ils m'ont dit, mais à votre avis, pourquoi les élèves s'enfuient Et je lui ai dit, bah, je pense qu'en fait, le, les conditions de la classe ne leur conviennent pas. Et donc, du coup, on peut peut-être trouver d'autres solutions. C'est des choses qu'on a mis en place après avec les avec les professeurs mais c'est vrai que ça les a fait sourire parce que bah on se dit que en fait on est en plein dedans et que bah, quand on est professeur des écoles on est amené à avoir des enfants euh, des enfants particuliers et euh, ces enfants-là bah faudra les traiter d'une manière ou une autre et le, le fait d'être à ESH, bah, c'est un, un point positif donc non il n'y a pas eu de il a pas eu de critique pas de jugement de ce point de vue-là oui, c'est plus un positif, effectivement. Alors je, je reviens là-dessus parce qu'on a une stagiaire justement qui a posé la question, qui s'inquiète un petit peu euh, du ressenti justement au sujet des AESH qui veulent être professeurs des écoles. Euh, voilà, parce qu'elle elle a peur que euh, la hiérarchie leur demande souvent de rester à leur place et de ne pas s'improviser en tant que professeur des écoles quand on est AESH. Donc elle a peur que ça soit un petit peu négatif euh, à l'oral. Donc, vos témoignages montrent que non, du coup, et de manière générale, je pense pour généraliser, on peut aussi dire que, de toute façon, les jurys, ils attendent des bons professeurs des écoles devant eux. Donc, que vous, étiez à, à, que vous soyez à ESH, euh, dans le secteur bancaire, euh, commercial ou ailleurs, si vous arrivez à montrer que vous êtes un bon professeur des écoles, c'est bon, on ne va pas mais... chercher plus loin, peu importe d'où vous venez. Non. Enfin, moi, je n'ai pas, pas eu ça sur, euh, avec le jury, alors peut-être qu'il en existe, mais euh, honnêtement, très sincèrement, je ne pense pas, parce que ça reste un métier euh, difficile et... Et je pense que quand on, quand on parle de ce métier-là, euh, beaucoup ont une forme de... C'est comme une forme de respect, en fait. Donc, euh, non, il n'y a, a pas de jugement critique. Oui. OK, d'accord. Donc, pour les euros, bon, on est à peu près bon. Du coup, vous avez eu les résultats pendant l'été, j'imagine euh, Non, on les a eu au mois de juin. On a eu les résultats ouais. au mois de juin. Euh, je crois que c'était fin juin, si je ne me trompe pas. C'était l'été, c'est vrai, c'était la saison de l'été. Alors là, c'est les larmes. Hein. Je pense que si on avait pu récupérer mes larmes, on aurait pu remplir une baignoire. Mais, euh, <rire> mais oui, c'est un nuage. quoi. C'est ouais, tous les sacrifices ouais. qui payent. Exactement. Et puis, euh, bah, quand on veut vraiment faire ce métier-là, euh, voilà, on se dit, ah, ça y est, c'est en septembre, c'est moi. J'ai ma classe, j'ai mes élèves. Euh... Ça y est. Ouais. C'est bon, c'est la nouvelle carrière qui commence. Exactement. Alors justement, on a, on a plusieurs stagiaires qui ont demandé comment ça s'est passé pour l'affectation. Quand est-ce que vous avez eu des nouvelles? Quand est-ce que vous avez eu vos classes euh, Alors nous, on a eu euh, l'affectation de la classe, le... donc les élèves étaient en vacances le jeudi soir, nous on a eu l'affectation le vendredi. Donc, euh, je sais que moi, j'ai eu de la chance, c'est que la directrice, euh, elle était euh, toujours disponible. Et donc, du coup, j'ai pu l'appeler et lui poser toutes les questions euh, possibles et imaginables. Alors, ma première question, ça a été, est-ce qu'il y a des élèves MDPH dans ma classe Parce que c'était vraiment, je voulais accéder ça. Elle me dit, oh, euh, vous venez de, vous venez d'un parcours d'AESA Je lui dis, oui, oui, c'est ça. Tout à fait. Donc, euh, voilà. Et euh, donc, c'est vrai qu'elle a énormément répondu. On a euh, notre, euh, notre binôme et son contact, du coup, qui sont mis sur l'affectation. Euh, et après, il faut juste euh, avoir la classe, parce que du coup, quand on a l'affectation, on a euh, soit telle classe, soit telle classe. Et là, en l'occurrence, euh, moi, j'avais euh, soit l'un, soit l'autre. Et la directrice, après, m'a confirmé que j'avais... Euh, alors, moi, j'ai une classe de CE2, mais euh, c'était soit CE2, soit CM1. Et je m'étais dit, pourvu que ce soit un CE2, je préfère le cycle 2. Et j'étais super contente, donc... Euh... Ça marche. Vous avez affecté, euh, été affecté euh, près de chez vous, dans, la, dans votre premier vœu d'affectation Oui, j'avais fait euh, le choix d'être euh, sur ma commune, parce que bah, comme, comme je disais, hein, je suis maman, donc il euh, faut que je sois disponible très rapidement oui, le soir. Et euh, du coup, je suis à 6 minutes euh, en vélo de mon domicile, donc c'est ah oui. génial. <rire> Alors, ça ne se, pas, se passe pas toujours comme ça, hein, euh, <rire> mais, euh, mais comme quoi ça arrive. voilà. Ah oui, ça arrive Ouais, on a plusieurs stagiaires qui ont témoigné déjà chez nous, qui sont à 300 mètres de chez eux, à un quart d'heure de, de leur école, etc. Donc euh, voilà, c'est quand on a une, un, un bon classement au concours, on peut tout à fait être affecté très proche de chez soi. Donc il ne faut, il faut, il faut absolument pas désespérer là-dessus. Non, non, ouais, et du coup, moi j'imagine que vous avez commencé à préparer le, vos cours pendant les vacances pour préparer la rentrée C'est ça, on prépare euh, ses programmations, on prépare euh, des progressions type. Ouais. Euh, on commence quelques quelques séances, quelques séquences, et puis euh, et puis au départ, c'est vrai que c'est c'est un, un peu compliqué et c'est là où je me dis ah heureusement qu'on a eu Fort Prof parce que il y en a beaucoup qui préparent au concours, ou beaucoup d'organismes de préparation qui préparent au concours mais qui ne préparent pas à l'après et ouais. euh, c'est vrai que l'avantage c'est qu'avec Fort Prof à chaque fois on avait des documents qui nous permettaient de bah, de de les mettre en application. Enfin moi je sais que tous les cours de PS que j'ai eu euh, Aujourd'hui, ils sont, ils sont tous euh, mis en place. Et, euh, et donc, du coup, voilà, c'est le côté positif. On n'est pas, pas laissé euh, à l'abandon. Euh, on avait eu aussi un mail pour demander euh, notre niveau de classe hein, par fort prof je me souviens. Et euh, ils nous avaient envoyé une programmation euh, type par, euh, par matière. Et ça, ça aide beaucoup. Hein, c'est... Voilà. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ce qu'on dit tout le temps, on n'essaye pas de faire de vous que des bons, euh, des bons candidats du CRPE, on essaye de faire de vous des bons professeurs des écoles, mmh. parce que tout simplement, vos professeurs qui vous forment, bah, ils veulent avoir des bons collègues euh, après sur le terrain à côté d'eux. Hein. Exactement. Mmh, mmh. Euh... Alors du coup, bon tout le monde s'interroge, euh, comme on parlait du classement, euh, tout le monde nous dit, ah vous avez déjà sûrement eu de très bonnes notes, alors est-ce qu'on peut peut-être parler un peu de vos notes si vous en souvenez Oui, bien sûr, alors euh, en français j'ai eu 16,75, donc j'étais contente, sur 20. En maths, c'était la note la plus chaotique, j'ai eu 9,5. D'accord. Euh, mais j'étais contente, puisque les années d'avant, j'avais eu 5. Donc euh, <rire> voilà, j'étais contente. Tu m'as fait des progrès. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si les maths, c'est sa bête noire, on fait des petits progrès, on n'est pas à fond, à fond. Voilà, Ophélie a eu 9,5 en maths, elle a été reçue au CRPE, elle est à, à 6 minutes de chez elle dans son école. Donc. Voilà, et en sachant que quand euh, moi j'ai passé, il y avait encore le, la didactique dans l'épreuve. Il n'y avait ouais. pas de maths notionnelle pure comme on a pu avoir cette année. Donc, euh, je pense que si j'avais eu que des maths notionnelles, à mon avis, euh, la première fois, j'aurais dû avoir un 2 ou un 3, pas plus. Ça aurait euh, été pire, euh, oui. L'axe de, de progression, il est, il est monté en flèche. Après l'épreuve d'application, j'ai eu 19 sur 20. Donc, j'étais euh, plutôt contente. Effectivement. J'ai de pas avoir eu le 20. Mais, euh, et euh, alors, c'est en épreuve de leçon où j'ai eu 13. D'accord. Et en épreuve euh, CSE-EPS, euh, CSE, j'ai eu 15 sur 20. D'accord, bon, bon, c'est super. Mm. Et comme quoi, voilà, pour, pour le répéter à nos stagiaires, il n'y a pas besoin d'avoir des 19 sur 20 partout pour avoir le concours et pouvoir être affecté où on veut. Non, Donc, je euh, pense voilà, Il, voilà, il faut, vraiment, euh, faut vraiment garder ça en tête. Hein. Prenez du recul aussi par rapport à ça. Si, comme, comme je le dis tout le temps, de toute façon, si vous n'avez pas toutes les réponses, si vous n'êtes pas parfait à vos premiers cours. C'est pas grave, vous progressez, et c'est ça qui est l'important. Mm. C'est vraiment ça le plus important. Et du coup, maintenant, vous êtes, j'imagine, à 50% en classe et 50% à l'INSPE Tout à fait. Oui. D'accord. Alors, comment ça se passe à l'INSPE, du coup Parce que nous, on a, on a un petit peu moins d'informations, forcément, pour l'après-CRPE. Est-ce que bah, ce que vous avez vu cette année, ça vous aide un petit peu pour l'INSPE euh, Sincèrement, pas toujours. Il y a des cours qui sont très intéressants, on ne va pas se le mentir. Enfin, on va... voilà, on va... ne on se cache pas, mais euh, il ouais, y en a d'autres, euh, non, on a l'impression qu'on fait acte de présence et on n'apprend pas spécialement. Donc... Mais voilà, il faut savoir les, les... façons il faut y aller, on n'a pas le choix, mais il oui, euh... y, a... y a quand même beaucoup de cours qui sont très intéressants, ça c'est sûr. Donc, et puis, que, euh... Ce que je voulais savoir aussi, où j'étais un petit peu curieuse, c'était savoir s'il euh, y a des cours à l'INSPE que vous avez l'impression d'avoir déjà eu dans votre année de préparation à fort prof Ah oui des fois, je leur dis, je dis Ah, moi, j'ai déjà vu ça je... !» Et c'est vrai que je leur en parle. Et donc, ils rigolent et ils disent « Mais c'est pas normal, normalement !» Je lui dis « Bah si, nous, ils nous préparaient, donc euh, si, j'ai déjà vu ça. » Et euh, la méthode, là, par exemple, hier, j'étais en cours de maths et on avait vu la méthode du cassage. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vu en cours de leçon de maths, euh, la technique du cassage en soustraction. Et euh, la plupart, bah, du coup, ne, ne savaient pas euh, comment, comment l'expliquer euh, aux élèves. Et... Euh, moi je me suis fait un plaisir d'aller au tableau et de dire « Ah ben en fait, on explique ça comme ça ». Parce que, <rire> que voilà, on l'avait vu lors d'un euh, ouais. cours. Donc, ça, euh... ça aide un petit peu aussi euh, à ce que l'année ouais. d'InSpace soit un petit, peu moins, un petit peu moins intense aussi, j'imagine. C'est ça, c'est sûr. Et puis euh, on est content, hein. on ne va pas se mentir. On est toujours heureux d'avoir une connaissance que... enfin, qui n'est pas, ouais. pas acquise de tout le monde. C'est sûr, c'est sûr. Alors il y a Katerina sur le chat qui demande dans quelle académie vous êtes Sur Créteil. D'accord, sur Créteil. Et bizarrement, comme on peut le penser, Créteil, ils n'acceptent pas tout le monde. Hein. Parce que la première fois que je me suis présenté, j'étais pas... sur Créteil aussi. Parce que ça, on l'entend beaucoup. « Ah, oh, sur Créteil, de toute façon, ils prennent tout le monde. » Non, ils ne prennent pas tout le monde. Oui, Donc, non, puis on, on le sait aussi, hein. on voit les chiffres. Euh, on sait le nombre de personnes qu'il y a dans la salle et le nombre d'admissibles et d'admis. On sait qu'il qu y a un tri quand même et qu'ils ne prennent pas tout le monde. Hein. Oui, ça, Il ne faut, faut, faut pas se dire ça. Et surtout, voilà, même, même si peut-être peut qu'ils vont prendre un peu plus de monde que prévu aux écrits, les jurys pendant les euros, de toute façon, ils veulent quand même avoir un bon professeur des écoles en face d'eux. Donc, euh, s'ils ont quelqu'un qui dit vraiment des bêtises, il sera, il sera quand même recalé aux euros. Donc, c'est quand même, peu importe l'académie, même si c'est une académie qui paraît facile, c'est quand même important d'être bien préparé. Ça marche. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Euh, avant de finir, peut-être, euh, euh, Ophélie, pour les stagiaires qui nous ont rejoints euh, voilà, pendant le... Euh, pendant le, pendant le live. Est-ce que vous pouvez nous donner vos, vos derniers conseils, vos derniers petits trucs et astuces Comment, euh, comment garder le cap Quel piège à éviter euh, Vos conseils pour, avoir, pour la prépa Fort-Prof, pour bien la réussir, pour bien la vivre euh, bah Déjà, comme, ouais, comme j'ai dit, ne jamais se laisser euh, déborder. C'est la règle. Euh, toujours s'appuyer sur son binôme ou son trinôme. Parce qu'il y a des moments où on va avoir des gros doutes et on va se dire « non, en fait, je ne vais pas y arriver ». Et heureusement qu'on a une force avec ce binôme-là ou ce trinôme-là. C'est de se dire, euh, non, on est toujours là pour remotiver l'autre et ne jamais échouer. Donc ça, c'est... On peut être tantôt la personne qui, a, qui va avoir besoin d'aide et euh, la fois d'après, bah, être la personne qui va aider, qui va, qui va permettre... Moi, je sais que j'avais... Dans notre trinôme, on avait une personne qui se remettait énormément en question. Donc euh, voilà, c'est ne jamais perdre pied, être toujours là pour, pour son binôme, pour son trinôme. Ouais. Et, euh, et surtout, voilà, c'est... Beaucoup de sacrifices, mais pour le coup, ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Des, des sacrifices qui en valent la peine et de l'entraide. Alors, je sais que nous, cette année, pareil, les, les forums sont très actifs. Euh, en, en début d'année, dès qu'un qu stagiaire posait une question, ils étaient cinq ou six à lui répondre, même avant que notre prof puisse rédiger sa réponse. Donc, effectivement, c est, c est, ça aide beaucoup hein, d'avoir des, des gens sur qui s'appuyer pour ne pas, pas se laisser déborder. Et pareil, je rajouterais aussi à ce que disait Ophélie que si jamais vous, vous sentez, vous commencez à vous sentir un petit peu débordé, il faut tout de suite en parler. Parlez-en dans votre groupe, peut-être, à vos binômes, s'ils peuvent vous aider. Parlez-en à vos professeurs, ils pourront vous conseiller. Parlez-en aussi à nous, à vos responsables de formation. On est là pour vous aider à vous, à vous remettre en selle. Si jamais vous vous sentez un petit peu, un petit peu dépassé, un petit peu occupé sur certaines semaines, on est, nous, on est aussi là pour vous aider. Hein, donc, euh, on, fait, on fait en sorte que, que tout se passe bien pour votre préparation et que, que tout se passe le plus sereinement possible. Merci. Euh, bah, du coup, je pense qu'on qu est bon, Félix. Si Est-ce que vous avez d'autres petits... Un, un dernier petit conseil, là, comme ça euh, Je ne sais pas, on est... <rire> je vous un petit peu. Hein. Un, un dernier conseil, c'est bientôt Noël. <rire> Mais, euh, voilà, non, je ne sais pas. Du travail, de la motivation et jamais lâcher. Voilà, ouais, restez positif, gardez la motivation et, euh, ouais. et vraiment comptez sur l'entraide. Euh, bon, bah en tout cas, on va, ne on va pas tarder à arrêter ce live. Hein. Euh, je, alors je vais déjà remercier tout le monde d'être venu. Euh, donc Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore inscrits chez nous, euh, il n'est pas trop tard pour se préparer au CRPE. Hein. On a encore des préparations qui sont ouvertes pour 2023. Et on, va pas tarder, nous, on est en train d'ouvrir les préparations 2024. Donc, si vous êtes curieux, si vous voulez vous reconvertir, si le CRPE vous donne envie et que vous voulez bien vous y préparer, comme Ophélie nous l'a montré, eh n'hésitez ben, pas à nous appeler, appelez nos conseillers, hein. euh, on est là pour ça, on est là pour trouver la, la préparation qui vous conviendra le, le mieux, pour vous permettre de préparer le CRPE euh, bah, le, le mieux possible. Euh, et bien sûr, je voulais aussi remercier nos stagiaires, euh, puisque voilà, vous savez qu'on fait des petites évaluations euh, régulières sur, euh, sur le déroulement des cours, l'ambiance du cours, euh, cette année, on n'a jamais eu autant de satisfaction hein, euh, sur nos enquêtes qualité. Vous êtes quasiment 95% à être, être satisfait ou très satisfait. Donc, merci à vous. Euh, on écoute très attentivement ces retours-là aussi hein, euh, pour euh, changer ce qu'on doit changer, euh, pour insister sur les points euh, qui ont été les plus efficaces. Donc, nous on est à votre écoute et puis on vous remercie. Euh, bah, on vous remercie bien sûr de votre confiance. Et puis, bah, je pense qu'on va, on va s'arrêter là. Bien entendu, si vous venez d'arriver, le live sera disponible en replay. Hein. Vous pourrez normalement le revoir sur la, directement sur la page Facebook une fois qu'on aura coupé. Euh, et puis, bah, j'ai plus qu'à qu vous dire merci à tous. Euh, bonne fin de soirée. Et pareil pour nos stagiaires qui sont ici, euh, qui ne sont pas encore en webcours. Euh, bon courage à vous. Euh, préparez bien vos devoirs. N'oubliez pas l'entraide. C'est super important. Et euh, on se retrouve à l'occasion d'un prochain live. Allez, merci à tous, bonne fin de journée. Au revoir. Bonne journée.